Et puis pour finir, eh bien, les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. <musique> Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois de février, euh, on démarre avec le Verseau, le Soleil est en Verseau, votre signe voisin, et il gère bien évidemment ce qui vous appartient, en général euh, plutôt euh, pas grand-chose parce que le verso est extrêmement sélectif, hein, euh, donc euh, bon, vous avez certainement un toit euh, pour beaucoup qui vous appartient, c'est tout. Vous thésaurisez pas hein, en, en règle générale, maintenant bien entendu il y a des cas particuliers. Donc les questions d'argent, de possession, euh, d'achat peut-être même seront au premier plan. Certains pourraient avoir un investissement à faire, euh, un investissement euh, d'autant plus important que la, le mois prochain euh, Saturne va rentrer en Verseau, donc peut-être que vous allez justement acheter un bien immobilier ou euh, investir dans de la terre, hein, je ne sais pas, mais bon ça c'est pour le mois prochain. Hein. Ce mois-ci, ça va être peut-être dans l'air hein, déjà, vous allez avoir dans l'idée, hein, euh, mais ça concerne vraiment que que le début du signe. Hein. Donc euh, voilà pour la période Verseau. Maintenant à partir du 19, euh, le soleil sera en Poissons, et à partir du moment où il sera en Poissons, bon ce sera un peu plus la détente quand même hein, que pendant la période Verseau, c'est-à-dire que euh, bon, euh, vous serez plus communicatif, euh, vous verrez euh, plus souvent euh, vos proches, vos frères et sœurs, euh, vous aurez envie d'être, euh, de valoriser votre entourage, de, de, de, de vous inscrire davantage dans, dans vos relations avec votre entourage, euh, de prendre plus de place euh, peut-être. Hein, euh, euh, et euh, bon, je pense que vous avez raison, que c'est une bonne chose, que vous êtes trop souvent dans une volonté d'isolement, euh, le Capricorne, hein, euh, et que vouloir euh, ouvrir euh, votre réseau euh, euh, personnel, euh, familial, euh, je pense que c'est une très bonne chose. Mm -hmm. On passe à Mercure, votre planète d'échange, euh, qui gère aussi vos déplacements, les demandes de papiers, de documents, enfin bon, un univers mercurien. Et euh, donc Mercure va rentrer chez votre ami Poisson, euh, les Poissons, le 4, et elle y reste tout le mois, et elle y reste tellement. Que à partir du 17, elle va euh, être rétrograde sur le 12e degré des Poissons, c'est-à-dire ça concerne en particulier ceux qui sont nés début janvier. Donc euh, la rétrogradation de mercure pour vous elle n'est pas mauvaise, simplement euh, il va falloir attendre, il va falloir être patient, parce que bon, peut-être que vous avez proposé quelque chose ou qu'on vous a proposé Hein, euh, Peut-être un travail, un mi-temps, quelque chose de pas euh, définitif. Hein. Et, et que bon, alors si c'est dans la... Comment dire, avant le 10, ça se fera tout de suite, mais après euh, bon, Mercure ralentit et s'arrête et repart en marche arrière, donc forcément euh, on vous aura proposé quelque chose, mais ça se fera pas tout de suite il faudra attendre euh, en fait que euh, Mercure redevienne direct et revienne en, en Poisson parce qu'elle va euh, début mars, elle, va, elle sera de, de retour en, en Verseau, hein, vous voyez, en marche arrière. Donc euh, elle revient le 10 mars en fait, euh, là où elle sera, à partir du 10 mars hein, elle va repasser sur ses traces, et donc à partir de ce moment-là, vous aurez la réponse que vous attendez ou euh, vous pourrez effectuer le, le petit déplacement que vous n'avez pas pu faire, obtenir le rendez-vous que vous n'avez pas pu obtenir, bref tout repartira en, en, en marche directe! Hein. Donc il euh, n'y aura plus l'obstacle du temps ni les délais euh, que vous a demandé euh, Mercure euh, depuis euh, le 17 février. Euh, quand une planète recule, il y a toujours euh, euh, il faut toujours être patient, quoi, il faut attendre. On en arrive à Vénus, votre planète d'amour, alors elle est en poisson aussi, hein, comme euh, Mercure, mais uniquement euh, les 7 euh, premiers jours du mois. Euh, donc elle n'impacte que le 3e décan, et c'est plutôt agréable je dois dire, euh, euh, parce que peut-être que vous allez pouvoir flirter avec quelqu'un, en tout bien, tout honneur, hein? mais c'est toujours agréable de flirter, non? Et euh, que bon, vous allez passer quelques bons moments, euh, peut-être tout simplement avec quelqu'un que vous connaissez, mais il y a un petit jeu entre vous. Hein, ça arrive qu'il y ait des gens avec qui il ne se passera jamais rien, mais il y a un jeu entre vous et ce jeu c'est le flirt. Donc ça c'est pour le troisième des camps de votre signe, et jusqu'au 7, donc ça va être une journée, hein, euh, lors d'un rendez-vous, d'une rencontre, euh, enfin vous voyez ce que je veux dire. À partir du 7, Vénus va être en Bélier, c'est-à-dire qu'en fait elle, elle sera dans votre secteur 4. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. au positif, vous pouvez être bien en famille, partir en vacances, dans un lieu familier, euh, vous sentir protégé par votre famille, ou être vous-même très protecteur parce que vos sentiments vont s'épanouir euh, du fait que justement vous serez avec des gens que vous aimez. Alors ça c'est une des possibilités hein, de, de Vénus euh, en bélier pour vous, le Capricorne, hein, je précise. Et là, ce seront les premiers et deuxièmes décans hein, qui seront concernés. Euh, ensuite, autre interprétation possible, vous pouvez retrouver quelqu'un de votre passé hein, et vous poser des questions, vous dire bon, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de reprendre la relation euh, si l'autre le veut? Hein? Alors oui, pourquoi pas, mais réfléchissez bien quand même avant, euh, essayez de vous souvenir de ce qui a fait que vous vous étiez séparés, du pourquoi, du comment, euh, et euh, dites-vous bien que la plupart du temps, les gens ne, ne changent pas, à moins, à moins qu'ils aient vécu une épreuve très difficile, parce que les épreuves de la vie nous font changer. Elles nous font bouger. On termine avec Mars qui euh, démarre le mois, euh, ben elle va même rester euh, jusqu'au 16, hein, euh, en sagittaire, c'est-à-dire qu'elle est dans l'ombre de votre signe et que vous ne disposerez peut-être pas de votre énergie euh, habituelle. Hein, euh, bon, le secteur 12, euh, c'est votre secteur d'ombre, et les planètes n'y sont pas toujours très à l'aise. En tout cas, elles ne s'occupent pas de vous. Hein? Disons que la 12, c'est un secteur de... c'est le secteur de l'universel, hein? de, de, de... comment dire... Euh, oui, du groupe, de... la communauté, de la corporation. Donc votre énergie elle va s'employer pour les autres, elle va pas s'employer pour vous! Hein, et, et par moment, vous en manquerez, vous serez fatigué, alors c'est peut-être le moment de prendre des vacances puisqu'il y en a ce mois-ci. Hein. Donc euh, si vous décidez de partir, ce sera une bonne idée, mais encore faut-il que vous ayez les moyens. Bon, je sais très bien qu'il y en a qui ne, ne peuvent pas partir. Mais bon, alors essayez de voyager dans votre tête! Hein, euh, euh, ou en regardant la télé, ou euh, euh, des vidéos, enfin vous voyez, euh, pour répondre à ce mars en 12, il faut faire travailler un petit peu votre imagination. Euh, et puis ça va vous ressourcer, et vous retrouverez votre énergie à partir du 16, euh, quand mars va rentrer donc dans votre signe. Hein? Euh, et va faire des bons aspects hein, pour le premier er décan. Donc là l'énergie, je peux vous dire que vous en aurez, hein, vous serez même extrêmement, euh, hein, parfois un petit peu coléreux hein, pour certains, euh, euh, vous aurez du mal à, à retenir euh, des, euh, des chevaux fougueux qui seront en vous, vous aurez envie d'avancer, envie d'aller vraiment euh, euh, plus vite que la musique et... Euh, bon, ça ne peut pas vous faire de mal, hein, parce que d'habitude vous êtes euh, dans les temps, hein, mais vous faites les choses calmement, tranquillement, en vous concentrant. Euh, bon, là vous serez un petit peu plus rapide et peut-être un peu moins concentré, mais ne vous inquiétez pas, hein, ça donnera pas... Euh, vous ne ferez pas d'erreur. On se retrouve le, le mois prochain euh, en attendant euh,